Abdelaziz Bouteflika détenait un compte secret en Suisse. À Doha, l'Algérie a compris les limites de sa puissance gazière. Abdelaziz Bouteflika détenait un compte secret en Suisse. L'organisation Crime et Corruption Reporting Project est un consortium international composé de 47 médias. Le 20 février 2022, et suite à une fuite de données, il a publié une enquête intitulée « Suisse secret », faisant état des avoirs déposés au crédit suisse par des dirigeants d'État autoritaires, et des criminels impliqués dans des affaires de torture, du trafic de drogue, du blanchiment d'argent, de la corruption et d'autres crimes graves. Parmi les comptes incriminés figure celui de l'ancien président déchu Abdelaziz Bouteflika, qui a été ouvert au mois de mars 1999 et clôturé en octobre 2011. Feu Abdelaziz Bouteflika avait détenu un compte provisionné au 31 décembre 2005 de quelque 1,48 millions de francs suisses, l'équivalent d'un million d'euros. Bien évidemment... Alors que la constitution algérienne impose aux candidats à l'élection présidentielle de produire une déclaration publique du patrimoine mobilier et immobilier, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Algérie. Le compte de Bouteflika au Crédit Suisse n'a jamais été cité, tout comme les trois biens immobiliers qu'il détient avec sa famille dans la ville d'Oujeda au Maroc. Par ailleurs, l'article 139 de la loi organique relative au régime électoral prévoit que la déclaration de candidature résulte du dépôt d'une demande d'enregistrement auprès du Conseil constitutionnel. Le dossier accompagnant la demande doit comporter un certificat médical délivré à l'intéressé par des médecins assermentés. Un document que Bouteflika a tout de même pu être déposé, lui qui était cloué dans un fauteuil roulant dès 2013 suite à un AVC. Cela n'a pas empêché Bouteflika, malgré l'aggravation manifeste de son état de santé et de ses capacités physiques, de vouloir se présenter à un cinquième mandat, une intention qui a choqué les Algériens et qui ont interprété cette démarche comme une trahison envers la nation et le peuple. Soulignons qu'Abdelaziz Bouteflika avait déjà été accusé le 22 décembre 1981 de gestion occulte de devises au niveau du ministère des Affaires étrangères par la Cour des Comptes. L'ex-ministre des Affaires étrangères algériennes n'avait jamais pu justifier la disparition vers deux comptes bancaires ouverts auprès de la Société des banques suisses, de 58 868 679,85 dinars issus de soldes diplomatiques et consulaires. Dans son arrêt définitif du 8 août 1983, la Cour des Comptes donnait son verdict, Abdelaziz Bouteflika a pratiqué à des fins frauduleuses une opération non conforme aux dispositions légales et réglementaires, commettant de ce fait des infractions prévues et punies par l'ordonnance numéro 66-10 du 21 juin 1966, et les articles 424 et 425 du Code pénal. Pour cela, il avait été exclu du Comité central du FLN. Si le Crédit Suisse a affirmé que les données publiées par le consortium étaient partielles, inexactes, ou prises hors de tout contexte, entraînant une présentation tendancieuse de la conduite des affaires par la banque, il n'en demeure pas moins pour la majorité des Algériens que l'existence d'un compte secret, détenu à l'étranger par un président de la République algérienne en fonction, est une fois encore la preuve que le régime algérien est totalement corrompu. Comment dès lors croire en une Algérie nouvelle A Doha, l'Algérie a compris les limites de sa puissance gazière. A Doha, au Qatar, l'Algérie a bel et bien compris que sa puissance gazière est très limitée et qu'elle ne pourra pas jouer un grand rôle dans les rebondissements qui attendent les marchés mondiaux des hydrocarbures, à la lumière des évolutions de l'alarmante crise ukrainienne avec une guerre ouverte contre la Russie qui se profile à l'horizon. A Doha. Les pays exportateurs de gaz ont reconnu clairement qu'ils disposent de capacités limitées pour augmenter rapidement l'approvisionnement de l'Europe et n'ont aucune visibilité sur les prix. Ce mardi, en marge des travaux du sommet du Forum des Pays Exportateurs de Gaz, FPEG, à Doha, les premiers ministres ou ministres des onze plus importants pays producteurs de gaz naturel ont reconnu que la crise entre Moscou et les pays occidentaux contribue à une envolée des prix dans ce secteur. Où la Russie fait planer la menace sur les approvisionnements. Selon un compte-rendu de l'AFP, le ministre de l'énergie russe Nikolai Shulginov a assuré que les compagnies russes, étaient, totalement engagées dans les contrats existants. Il n'a fait aucun commentaire sur la situation de son pays dont les relations avec les pays occidentaux traversent la pire crise depuis la fin de la guerre froide en raison de la situation autour de l'Ukraine. M. Shulginov s'exprimait quelques heures avant les déclarations du président ukrainien Volodymyr Zelensky exigeant l'arrêt immédiat du gazoduc russo allemand Nord Stream 2, après la décision de Moscou de reconnaître les républiques séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine. Nous apprécions les efforts de tous les membres, du FPEG, qui ont travaillé dur pour assurer un approvisionnement crédible et fiable en gaz naturel au marché mondial et pour préserver la stabilité de ces marchés a pour sa part déclaré l'émir du Qatar devant les participants. Il a rappelé que le Qatar, un des principaux pays exportateurs de gaz, avait assuré l'Europe de son aide en cas de difficulté d'approvisionnement, précisant toutefois qu'elle serait limitée au volume disponible, les producteurs étant liés à des contrats de long terme. Les volumes qu'on peut rediriger vers d'autres clients représentent environ 10 à 15%, selon lui. La Russie représente 30 à 40% des approvisionnements de l'Europe et remplacer rapidement ce type de volume est quasiment impossible, a-t-il poursuivi. Pour l'émir, l'envolée des prix du gaz a commencé bien avant la crise. Tout ce qui se passe aujourd'hui sur les prix est fondamentalement lié au manque d'investissement, et combler ce retard va prendre du temps, a-t-il estimé. Prédire ce que les prix seront demain, vont-ils monter ou baisser, ça c'est entre les mains de Dieu a-t-il répondu aux journalistes Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.